Bonjour à tous, alors aujourd'hui eh ben, on va faire la présentation plus en détail euh, du euh, BSF-17 qui est le nouveau bombardier que l'on verra dans l'épisode 8 et qui fait partie de la vague 13 de X-Wing Allez, on va comme à l'accoutumée regarder la figurine en macro ensuite on va regarder les cartes des vaisseaux, hein, toutes les cartes qui sont disponibles et ensuite on regardera les améliorations et les cartes titres Allez c'est parti Ce SF-17, qu'est-ce que je peux vous en dire Pff, Je le trouve vraiment magnifique. C'est clairement pour moi un hommage ben, au strato-forteresse B-17 de la Seconde Guerre mondiale. Ça se voit bien avec les, avec les tourelles. Hein. C'est exactement les mêmes tourelles qu'il y avait sur les strato-forteresse. Euh, je trouve qu'il a un équilibre de figurine qui est extraordinaire. Euh Enfin voilà, elle a été parfaitement reprise. On l'a pas encore vraiment vue, parce qu'on n'a pas encore vraiment vu le film. Mais euh, franchement, là, le travail de FFG sur cette sculpture est magnifique. Et ça devient vraiment pour moi une pièce de collection. quoi. C'est vraiment une pièce. Le vaisseau mérite d'être acheté rien que pour la pièce, pour être exposé dans une vitrine. Et, et en ce qui me concerne, ce sera le cas. Il est parfaitement équilibré. Il est vraiment énorme. Et sur une table, il va avoir un effet vraiment boeuf. Donc voilà, j'ai que des louanges pour cette pièce, franchement, je ne suis pas un grand fan du jeu de bombardier, vous allez le comprendre. Mais voilà, ce vaisseau est tellement magnifique, il est tellement détaillé, il est tellement structuré que voilà, c'est pour moi une des plus belles pièces de X-Wing. Bon, vous l'avez vu, j'étais déjà pas mal dithyrambiques sur le live à propos de ce BSF-17. Mais vraiment, je le trouve je le trouve magnifique, je trouve que la pièce est vraiment très belle. En plus, comme vous avez peut-être pu voir dans le live, je ne m'attendais pas à un vaisseau aussi gros que celui-ci. Parce que bêtement, je m'étais imaginé un simple, un simple B. Alors que, bah, on n'y est pas du tout, on est à la taille d'un slip. Allez, on regarde les cartes. Donc, les premières cartes. Alors la première carte, initiative de pilote que de 1, qualité de pilote de 1. Donc ça, c'est un vaisseau qu'il va falloir un petit peu patienter pour, pour activer. Euh, ce qu'on remarque en fait euh, sur ce vaisseau c'est euh, une capacité euh, d'attaque euh, bon, de 2D Ce qui est bon, assez raisonnable pour ce vaisseau là On va voir que ce n'est pas vraiment avec ses canons qui va qui va vous attaquer euh, mais euh, une tourelle à 360 C'est à dire qu'il va tirer comme ça à 360 degrés Donc ça c'est très recherché euh, Dans X-Wing et c'est toujours très apprécié Au niveau de la défense, bah 1 hein, Donc là il n'y a pas de surprise, hein, c'est un vaisseau qui, euh, qui est lent Qui va souffrir du fait qu'il est très lourd Et euh, donc bah euh, un peu Comme euh, déjà le Faucon Millennium Il n'a pas vraiment la capacité de, de se défendre Il va falloir qu'il encaisse Et, et qu'il prenne, qu prenne les coups sur le dos on a une coque de neuf, hein, il faut bien contrebalancer, hein, coque de neuf, c'est quand même assez long, il va falloir taper beaucoup beaucoup dessus. Et puis on a euh, 3, euh, 3 en bouclier. Donc euh, ça vous fait quand même 12 points à, à envoyer dans la tronche d'un B euh, d'un BSF 17 pour pouvoir le supprimer de votre table. Au niveau euh, de la barre euh, de pion, bah, c'est quand même assez léger. Par contre, hein, ici il n'y a qu'un seul concentration et euh, qu'un seul euh, qu'une seule acquisition de tir. Pas plus. Bon après c'est clair que c'était pas un vaisseau qu'on imaginait pouvoir faire des tonneaux puis virevolter dans tous les sens, mais quand même. Je trouve que c'est quand même un petit peu léger. Et puis au niveau euh, des barres d'amélioration, bah on, on va voir que ça progresse quasiment pas du tout et euh, que c'est beaucoup orienté en fait sur sur les bombes puisque c'est un vaisseau euh, qui est vraiment orienté euh, sur cette technique de combat de larguer des bombes. De vous à moi, c'est une technique euh, qui a peut-être fait ses preuves, mais moi j'ai énormément de mal avec ça, je, je, je sais pas jouer les bombes en fait, euh, j'ai peut-être pas cette patience ou cette capacité de projection, et euh, je, je, voilà, j'ai du mal à m'habituer, mais euh, on va apprendre, hein, tout s'apprend. Bon, ce qui est appréciable avec ce SF-17, c'est que euh, passer la première carte... Euh, dès la deuxième en fait vous avez vous avez des améliorations Donc on passe euh, en capacité de pilotage euh, à 4 Et euh, vous avez donc pour euh, le spécialiste écarlate. Dont vous voyez qu'il y a un petit point hein, Donc c'est une carte euh, nommée, c'est une carte unique D'accord, vous ne pouvez en aligner qu'un seul Elle coûte 27 Ce que je n'ai pas dit pour le précédent c'est qu'elle coûtait 25 euh, Le SF-17 c'est un vaisseau qui coûte sensiblement le même prix euh, qu'un B-Wing Donc euh, il va... Peut-être falloir y réfléchir, même si le Boeing, c'est plus euh, des canons qui tirent que des bombes, alors que euh, le, euh, le SF-17, c'est des bombes avec des canons qui qui, qui, qui les protègent. Euh, donc cette deuxième carte, Spécialiste écarlate. quand vous placez un marqueur de bombe que vous avez largué après avoir révélé votre cadran de manœuvre, vous pouvez placer le marqueur de bombe n'importe où dans la zone de jeu en contact de votre vaisseau. Au début, je n'ai pas trop compris euh, l'intérêt de cette carte et je vais essayer de vous l'expliquer. Euh, quand vous larguez une bombe, en fait, normalement, vous larguez la bombe derrière vous. Euh, là, avec cette amélioration, vous avez la possibilité de la euh, poser euh, sur un des euh, quatre coins de votre, de votre pièce. Euh, si vous associez ça avec euh, le filet corner que l'on regardera euh, par la suite, vous vous rendrez compte que ce filet corner, dès qu'on passe dessus, en fait, euh, il explose. Euh, si vous avez un vaisseau qui vous est rentré dedans et qui est en contact socle à socle avec vous, eh ben, la possibilité de poser cette bombe où vous voulez dans, le, dans, le, dans les 360 de votre vaisseau va vous permettre en fait de poser cette fameuse bombe sous le socle du vaisseau qui vous aurait percuté. Et lorsque vous, vous allez faire votre manœuvre et que vous allez vous déplacer, bah, lui il va se retrouver comme un idiot avec une bombe sous les fesses, si vous me permettez l'expression. Et euh, du coup, dès qu'il va bouger, eh ben ça va exploser. Voilà, donc moi c'est comme ça que j'imagine que, que l'on joue euh, cette amélioration. Euh, le cobalt leader. Donc le cobalt leader il, il passe à 600 capacités de pilote. Au niveau de son amélioration, quand vous attaquez, si le défenseur est à portée une d'un marqueur de bombe, il lance un dé de défense en moins jusqu'à un minimum de zéro c'est-à-dire qu'il peut pas il peut pas aller à zéro euh, pff, ouais alors voilà alors ça ça donne une vision assez complexe du champ de bataille il faut déjà avoir largué des bombes il faut que le type soit euh, à 1 euh, d'une bombe en question et dès que vous l'attaquez bah, à partir de ce moment-là euh, il va euh, lancer un dé en moins ça peut paraître complexe comme ça dès le début, mais vous allez voir qu'il y a une capacité euh, dans les cartes qu'on va voir tout à l'heure qui vont vous permettre de larguer en fait une bombe vers l'avant. Et euh, ça, ça peut être, ça peut être intéressant parce que vous allez larguer vos bombes vers l'avant et puis ensuite vous allez attaquer. Donc les bombes seront déjà entre guillemets installées sur le champ de bataille euh, au moment où vous allez engager les, les, les vaisseaux qui vous font face. Donc voilà, c'est quand même des cartes qui sont assez complexes à, à, à utiliser, et à mettre en place. Mais bon, il faut voir, euh, il va y avoir des virtuoses qui vont sans doute se révéler. Pour la dernière carte qui est le leader écarlate, là on a euh, une capacité euh, de pilotage qui est de 7. Et donc sa capacité c'est quand vous attaquez, si le défenseur est dans votre arc de tir, vous pouvez dépenser un résultat, touche euh, ou critique pour assigner la carte ébranlée au défenseur. Alors la carte ébranlée, là voilà, au défenseur qu'est-ce qu'elle fait quand vous subissez des dégâts ou dégâts critiques à cause d'une bombe, vous subissez un dégât critique supplémentaire. Ensuite, vous retirez la carte. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet que sur l'explosion d'une bombe, euh, d'avoir de, de, un, critique, un critique en plus, vous avez une action qui, vous, qui va vous permettre de vous retirer, en fait, euh, euh, éventuellement cette carte. C'est euh, de lancer euh, un dé d'attaque. Sur un résultat, euh, œil ou euh, touche, vous retirez la carte. Voilà. Donc vous avez quand même une chance de vous, de vous libérer de cette, de cette petite plaie qui va vous suivre pendant toute la partie. Allez, on va regarder les cartes d'amélioration et on va commencer avec le simulateur de trajectoire. Ça, c'est une petite révolution dans le monde de Star Wars X-Wing puisque c'est, je vais vous la lire, vous allez tout de suite comprendre. Vous pouvez lancer des bombes en utilisant un gabarit de manœuvre 5, donc c'est euh, le 5 de déplacement, qui est quand même le déplacement le, le plus long, euh, au lieu de la larguer, comme d'habitude, c'est-à-dire de la faire tomber euh, derrière vous. Vous ne pouvez pas euh, lancer des bombes avec l'entête action de cette manière. Alors, ça veut dire que la seule bombe que vous pouvez pas tirer de votre arsenal avec cette carte, c'est la filet de corner. Sinon, les trois autres, enfin les deux autres qui sont disponibles, vous pourrez les utiliser. Donc, ça laisse quand même un petit peu de marge. Euh, je trouve ça assez intéressant. Vous avez la possibilité, pour la première fois, de projeter une bombe vers l'avant. Et qui plus est, loin vers l'avant, parce que le gabarit de 5, ça fait quand même déjà une, une belle portée dans la partie. Et ça va vraiment... Euh, je trouve que ça, c'est vraiment la carte maîtresse... Euh, de ce SF-17 C'est vraiment intéressant et je vois tout à fait comment on peut le jouer ça par contre Et je trouve vraiment ça très très intéressant et très sympa euh, On va regarder les deux cartes titres Donc on va commencer par euh, euh, la formation en feu croisé Quand vous défendez si au moins un autre vaisseau allié de la résistance Est situé à portée 1-2 euh, de l'attaquant euh, Vous pouvez ajouter un résultat concentration à votre lancer donc ça c'est très très bien alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si vous êtes euh, avec des, des, des, des potes euh, pas trop loin de vous, ben vous allez gagner euh, systématiquement de vous lancer un, un concentration, c'est intéressant moi ce que je comprends en fait dans ces cartes et vous allez voir qu'en fait il y a plein d'améliorations qui nous font comprendre c'est que ce SF-17 il a vraiment été pensé pour être joué en patrouille et euh, normalement en aligner qu'un seul et tout seul ça a pas de sens alors, un seul, tout seul, ça se fera pas. Il sera toujours accompagné, je pense, au vos tables d'un X euh, ou, ou d'un vaisseau de soutien. Par contre, vous allez vraiment comprendre que euh, le vaisseau, il est vraiment fait. Notamment dans sa façon de lancer les bombes, euh, c'est cette carte-là qui, qui lui permet d'avoir d'avoir des bonus s'il si, si a des potes autour de lui. L'idée, c'est vraiment d'en avoir deux sur la table, des SF-17, voire, voire trois, si, si les finances euh, si les finances le permettent. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est quand même un vaisseau qui coûte une quarantaine d'euros. Voilà. Euh, deuxième et dernière carte titre. Euh, oui, je, je dis pas de bêtises. C'est le blindage déflecteur. Donc là, c'est très intéressant. C'est assez bienvenu pour ce vaisseau. Euh, quand une bombe alliée explose, vous pouvez choisir de ne pas subir ses effets. Euh, dans ce cas, euh, lancez un dé d'attaque sur une touche. Vous défaussez la carte. Si vous n'avez pas de touche, vous défaussez pas la carte. Et, euh, et, et c'est le top. Vous pouvez pouvoir la, la, la refaire la prochaine fois. En gros, vous êtes plutôt insensible aux bombes et c'est plutôt intéressant pour le SF-17 puisque c'est quand même sa principale façon d'attaquer. Ce serait quand même dommage qu'en larguant des bombes, vous en subissiez vous-même les dégâts. Donc n'oubliez pas de vous attribuer cette amélioration, ça vous permettra d'être presque insensible à vos, propres, à vos propres méfaits. Allez, on va les regarder ces bombes. Alors il y a quoi en bombe de disponibilité à l'aide détonateur thermique pour moi un détonateur thermique C'est une petite boule grande comme ça euh, Dans la main de la princesse Leia euh, Dans le temple de Jabba. Il semblerait qu'on puisse larguer Des détonateurs thermiques Avec des énormes bombardiers Comme le SF-17 J'imagine que c'est quelque chose de plus gros Que ce qu'on avait vu dans, dans, le, dans le retour du Jedi Mais bon bref Allez, Détonateur thermique Quand vous révélez votre cadran de manœuvre, Vous pouvez défausser cette carte Pour larguer un marqueur de détonateur thermique d'accord ce marqueur explose à la fin de votre phase d'activation bon bah ça coûte ça coûte 3 voilà c'est le détonateur thermique la charge sismique je trouve que la charge sismique est un peu plus sympa déjà elle ne coûte que 2 quand vous révélez votre cadran de manœuvre, vous pouvez défausser cette carte pour larguer un marqueur de charge sismique cette, ce marqueur explose à la fin de votre phase d'activation. Voilà, c'est euh, sympa aussi. C'est les deux bombes classiques hein, qu'il y a dans, dans X-Wing. Allez, on va parler d'une carte qui est sympa et qui est en résonance avec les deux cartes que l'on vient de présenter. Euh, c'est le silo d'artillerie. Donc Le silo d'artillerie, quand vous vous équipez de cette carte, placez deux marqueurs d'artillerie sur chaque autre carte d'amélioration bombe équipée. Quand il vous est demandé de défausser une carte d'amélioration, c'est le cas de ces bombes-là, je vous rappelle qu'à chaque fois que vous les larguez, vous devez normalement défausser euh, la carte. Vous pouvez défausser un marqueur d'artillerie de cette carte à la place. Ça veut dire qu'en fait, en vous équipant du silo euh, d'artillerie, vous allez pouvoir euh, avoir soit euh, trois charges sismiques, soit euh, trois détonateurs euh, thermiques euh, dans votre vaisseau plutôt qu'un. Puisqu'en fait, vous allez avoir trois marqueurs et que plutôt que de défausser la carte, vous allez piocher un, un de ces pions-là. Donc, comme c'est une carte euh, euh, bombe, vous ne pouvez pas avoir à la fois le, le, le chargeur sismique et le détonateur thermique. Mais euh, de toute façon, vous en aurez trois au lieu de au lieu de deux. Donc, euh, c'est tout bénef. Il vaut clairement mieux utiliser cette carte en l'associant à, un, à une des deux bombes que, que de ne pas se l'équiper. Donc le petit dernier, le petit dernier, c'est le filet corner. Donc euh, c'est une bombe aussi, mais attention, c'est une action. Donc comme c'est une action, il ne va pas bénéficier du simulateur de trajectoire qui permet de lancer en fait la bombe plus loin. C'est la seule des trois bombes que vous, dont vous pouvez vous équiper qui ne peut pas bénéficier en fait de cette amélioration. Donc action, défausser cette carte pour euh, larguer un marqueur de filet corner. C'est un marqueur qui est quand même assez conséquent, hein, qui fait qui fait quand même une, une belle taille. Quand le socle ou le gabarit de manœuvre d'un vaisseau chevauche ce marqueur, euh, ce dernier explose. Donc en fait, l'intérêt de cette carte, euh, c'est également euh, d'être associé avec le silo d'artillerie, hein, puisque avec le silo d'artillerie, vous allez pouvoir aligner trois bombes les unes sensiblement à côté des autres. Hein. Vous pourrez vous pourrez utiliser trois fois cette carte. Et vu la taille du gabarit, ça va carrément faire un mur en fait infranchissable pour pour les, les, les vaisseaux d'en face. Attention pour vous aussi. Hein. Donc faut faire gaffe à la façon dont vous déployez les choses. Mais ça peut devenir vite handicapant pour les chasseurs taille qui sont en face et qui vont devoir repenser leur dynamique et surtout qui vont devoir se séparer. Et on sait bien qu'un chasseur taille, plus il y en a ensemble, plus ça craint pour vous. Allez, on regarde le synchroniseur télémétrique. Donc c'est l'avant-dernière carte d'amélioration. Euh, quand un vaisseau allié situé à portée 1-2 attaque un vaisseau que vous avez verrouillé. Euh, le vaisseau allié considère l'entête attaque acquisition cible comme une attaque. Voilà. Tout simplement. Donc en gros, eh ben il n'a pas besoin euh, en fait de faire d'acquisition de cible. Il profite de votre acquisition de cible euh, à la place, ce qui peut être quand même assez intéressant. Si un effet de jeu demande à ce vaisseau de dépenser une acquisition de cible, il peut dépenser la vôtre à la place. Voilà, donc c'est toujours très intéressant, de toute façon vous le savez dans X-Wing, de partager les ciblages parce que euh, ça donne beaucoup plus d'efficacité dans les tirs. Et puis bah, on peut pas tous cibler euh, les mêmes, c'est un peu gâché. Donc si chacun cible de son côté et puis qu'on partage, bah, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Allez, la dernière carte qui est euh, l'optique avancée. Donc vous ne pouvez pas avoir plus d'un marqueur de concentration quand vous vous équipez euh, de cette carte, hein, forcément. Euh, pendant la phase de dénouement, ne retirez pas de votre vaisseau le marqueur de concentration inutilisé c'est super intéressant je vous rappelle que la seule chose qui reste au niveau des marqueurs c'est le ciblage et eh bien grâce à cette carte si vous ne vous êtes pas servi de votre marqueur de concentration pendant ce tour vous l'aurez pour le tour d'après et ça vous permettra en fait si vous n'avez pas ciblé eh bien, de faire de faire un autre, un autre ciblage euh, euh, sur un autre vaisseau après, c'est un vaisseau qui n'a pas beaucoup dans sa barre de, de, de pions. Il a ou ciblage ou concentration. Donc, je ne vois pas en quoi il peut être débordé dans l'utilisation de ses pions. Mais bon, voilà, c'est une carte. C'est une carte qui existe. Et puis, c'est une carte qui n'est pas nominative et qui pourrait éventuellement aller se mettre sur un autre vaisseau qui serait équipé de cette petite, de ce petit icône d'amélioration. Voilà, on a fait le tour de ce, de ce BSF 17. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce vaisseau? Déjà, il est toute beauté. Moi, je le trouve vraiment magnifique. C'est une pièce maîtresse qui va être magnifique dans ma vitrine et qui sera tout aussi belle sur les tables. Après, comment ce vaisseau se jouera et comment ce vaisseau se joue Pour moi, clairement, le vaisseau se joue en équipe. Il faut en avoir deux, peut-être même trois, en fonction de, de, de la taille en fait de vos batailles. Donc, ça fait quand même un investissement qui est assez conséquent. Quoi qu'il en soit, ne jouez jamais ce vaisseau-là seul si vous ne pouvez pas aligner deux... Euh, SF17, il faudra toujours l'associer à une escorte, à, à quelque chose qui lui permet de s'exprimer et d'exprimer tout son potentiel. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas qu'en cliquant sur le petit bouton rouge qui est là, vous pouvez vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me rejoindre sur mon Facebook, ça me fera plaisir. Vous pouvez aller faire un tour sur mon Tipeee, ça me fera très plaisir. Et sinon, vous déroulez en fait sous la vidéo, il y a des commentaires, vous allez retrouver des liens. Vous allez retrouver notamment bah, les liens sur les Facebook et le Tipeee. Vous allez retrouver les liens sur le site de FFG France et sur le groupe de X-Wing, que je salue chaleureusement. Je vous souhaite en attendant de bons jeux, de bons jeux, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, bon jeu à tous, à bientôt, ciao, bye, bye.